Dans le diaporama précédent, nous avons découvert de nouveaux nombres qui rendent possibles toutes les additions à trous et toutes les soustractions, même lorsque le premier terme est plus petit que le second. Regardons avec attention une situation particulière, celle des nombres opposés. Complétons pour cela les égalités à trous suivantes. De tête, on trouve facilement qu'il faut ajouter 23 à 40 pour obtenir 63. Autrement dit, 63 moins 40 égale 23. Dans cette deuxième situation, la somme 7 est inférieure au premier terme de la somme. Il faut donc ajouter un nombre négatif, moins 2, pour compléter correctement cette addition. Autrement dit, 7 moins 9 égale moins 2. De la même manière, dans la troisième égalité, il faut ajouter moins 10 à 35 pour obtenir 25. Dans la quatrième égalité, on recherche le terme manquant d'une somme nulle, c'est-à-dire égale à 0. Égal pour les mêmes raisons, seul un nombre négatif permet de répondre à cette question, c'est moins 7. Et pour terminer, c'est moins 41 qui permet d'écrire cette dernière somme nulle. Posons donc la définition suivante. Deux nombres sont opposés quand leur somme est nulle, c'est-à-dire égale à 0. Égal Ainsi, comme 7 plus moins 7 est égal à 0, alors les nombres 7 et moins 7 sont dits opposés. Par opposition au nombre négatif, moins 7, le nombre 7 est dit positif. Il peut se noter plus 7. Mais en général, lorsqu'il n'est pas nécessaire ou ne facilite pas la compréhension, le signe plus est omis. Chaque nombre positif a un opposé qui est un nombre négatif. Et réciproquement, on peut lire ces nombres sur une droite graduée de part et d'autre du zéro, comme avec les deux exemples présents. En conclusion, l'ensemble constitué des nombres positifs et des nombres négatifs réunis ensemble est appelé l'ensemble des nombres relatifs.